Jour 4, 5, je sais même plus. Je sais plus. Bref. J'ai oublié de filmer euh, ce matin. Enfin ce matin. Faux. Je me suis réveillée à midi. Euh, j'ai commencé à protéger. Pour pouvoir bomber. J'ai décidé au final que j'allais utiliser la peinture que j'ai. Donc c'est ça. C'est euh. La couleur blanc renault, blanc glacier, c'est la couleur d'origine de, de, de, de, de mon camion. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer mes protections de fortune. Et je vais bomber tout le tour. J'ai oublié aussi, il y a le vernis qu'il faut mettre après la peinture. Et ça c'est super important parce que sinon, c'est de ce côté, c'est de l'autre côté, parce que sinon, la peinture, eh ben, elle devient dégueulasse forcément. Là j'ai bombé tout ce qui est gris là, et eh ben, c'était, ça a été bombé en blanc et forcément j'ai jamais passé le vernis, donc... Euh, je sais pas si ça s'est sali plus facilement ou si la peinture est devenue dégueulasse, grise et que ça repartira jamais. Ou... Mais voilà, j'ai fait la bébête. Il faut pas le faire. En fait, j'allais installer mon téléphone pour vous montrer, euh... bah, pour filmer la mise en peinture. Mais vu comme ça avait euh, éclaboussé fin, sur mes plastiques noirs du camion la dernière fois, je suis pas sûre que ce soit une idée très très ouf de mettre le téléphone à côté. Donc en fait, euh, je vais bomber et je vous montrerai plus tard. J'ai passé la première couche. Il faut que j'attende un petit peu, que je fasse la deuxième couche. Ensuite, que je laisse sécher et que je passe le vernis. Bon, c'est le jour 5 du chantier lanterneau. Hier, j'ai donc fini euh, la peinture blanche. J'ai appliqué la deuxième couche. Voilà, c'est mal fait. Il y a des endroits où on voit un peu à travers... Euh... Mais euh, je pense que je vais laisser comme ça, parce que sinon il faut que j'attende encore une journée de plus avant de mettre le vernis. Et je vous avoue que je commence à faire froid, il a fait, euh, il, a fait bah, il a fait, au moins 0 degré euh, cette nuit, puisque euh, euh, mon pare-brise était gelé ce matin, euh, j'avais 10 dans le, dans le van toute la nuit. Donc bon, je vous avoue qu'un peu d'étanchéité, ça ne me ferait pas de mal. Donc là je vais mettre le vernis et puis eh ben, demain seulement je pourrai coller. Bon, sixième et normalement dernier jour de la pose de la repose de mon lanterneau. Donc là je vais poncer un petit peu la tôle, poncer beaucoup le lanterneau. Je vais dégra dégraisser avec l'essence F. Et puis après je vais coller. Priez pour moi. If you ever want me to call me to share your loneliness wanna be part of my mess you always get bored with things unappropriate how complicated i'll be waiting till you trust me when i show you how our brains work the same and yet you're from another place it's crazy how it feels like you're my home when you're a right. it's a blessing how it works even though it seems scary They should have taken off the pressure. J'ai pas le chien le plus pratique du monde hein. c'est à dire que <rire> le lit est grand pourtant mais il faut qu'elle se couche là à mes pieds ça va Litchi <rire> Je te gêne pas Non Ok. Bon bah, fais dodo. Il pleut dehors. Voilà pourquoi je suis bien contente qu'on me prête ce petit hangar. Et d'ailleurs, il faut que je vous raconte l'histoire de ce hangar. En fait, euh, là où je suis maintenant, donc je suis sur l'île de Léron, et c'est le terrain de la dame qui nous louait la maison de vacances le juste à chaque fois qu'on venait en vacances quand j'étais toute petite et donc euh, la dernière fois que je suis venue ici j'avais 3 ans et, euh... et on était dans cette maison là on venait en vacances dans cette petite maison là qui n'est plus du tout en location maintenant j'avais un petit bac à sable ici j'ai des photos de moi je vais vous la mettre j'ai une photo de moi euh, à, juste, juste devant cet escalier et à 3 ans quoi, c'est trop marrant. Et je me rappelais parfaitement de, de ce terrain, de ces poules et tout. Et euh, en fait le truc c'est que ma mamie, qui venait aussi en vacances avec nous ici ou toute seule avec mon papy, euh, avait gardé contact avec cette dame. Et euh, quand elle a su que je venais sur l'île de Léron, elle m'a dit « Quand tu sauras à quelle date tu y vas, tu me le dis, j'appellerai Colette euh, moi, j'étais trop contente de savoir qu'elle avait gardé contact avec elle. J'appellerai Colette et tu pourras aller la voir, lui dire bonjour et tout. Et euh, quand j'ai vu que j'avais une fuite à mon interneau, j'étais vraiment pas loin. Donc, j'ai appelé ma mamie et je lui ai dit, est-ce que je me souvenais, dans mes souvenirs de petite fille de 3 ans, qu'il euh, y avait euh, un hangar ici sur ce terrain, euh, plusieurs même, et, et j'ai appelé ma grand-mère pour confirmer, pour lui demander s'il y avait bien un hangar et lui demander euh, d'appeler cette fameuse Colette. Euh, que, a priori, quand j'étais petite, j'appelais Margarine, mais je sais pas pourquoi je la fais comme ça. Et donc, euh, elle a appelé Colette et elle lui a demandé si je pouvais rester sous son hangar le temps de faire les travaux. Elle a dit oui tout de suite, euh, elle m'accueille. Euh, franchement, euh, j'ai des douches chaudes tous les soirs, euh, elle est trop gentille avec moi, c'est super agréable. Et franchement, en plus de ça, je me sens chez moi, quoi. Ça fait quelque chose d'être ici, alors que j'ai passé. Euh, plein de vacances en étant petite et que c'était le repère de toute ma famille quand on venait en vacances sur l'île de Léron, on venait ici. Et d'ailleurs, si on est venu euh, en vacances ici la première fois, ça remonte à encore plus loin, c'est que quand euh, elle était jeune, ma tata, elle est venue sur l'île de Léron pour faire euh, les vendanges et elle était hébergée ici. Donc euh, ça remonte à mes antécédents familiaux euh, d'âme voyageuse. Voilà. La boucle, elle est un peu bouclée. Before it ruins me, no, no, no, not ever. Never going back again. Don't care about side effects. I'm Before I never madness, you understand me. Anyone else would ever react, but you feeling with extra fuel on my fire. We burn together. Cause at the end it's all our brains. Work the same. And yet you're from another place. Crazy how it feels like you're my home when you're awake. It's a blessing. How it works, even though it seems scary. Taking off the pressure before it ruins me. No, no, no, not ever. Never going back again. Don't care about side effects. Et là, tu content d'être à l'abri? You face. A blessing, how it works, even though it seems scary. Mm. Teach me how to do better. I'm making the same mistake, should have taken off the ground. For a lover menace, you understand me. Anyone else would ever react, but you fill it with extra fuel on my fire. We burn together. Cause at the end, it's all our brains. Worth the same, and yet you're from another place. Crazy how it feels like you're my home when you're awake. It's a blessing, how it works, even though it seems scary. Take it off the pressure me if you ever find a hole in me stitch me up and just conceal all my scars that's all J'ai fini de poser le joint, de lisser, de boucher les trous et tout ça. Et euh, je suis trop contente parce que euh, du coup il me reste deux cartouches. En fait j'en ai utilisé plus d'une, mais euh, il me restait euh, une, une ancienne cartouche que j'avais déjà euh, utilisée. Donc j'ai fait ma première couche sur la tôle où je sais que ça colle bien avec celle-là. Et ensuite euh, par dessus j'ai mis ça. Et euh, sur le lanterneau, côté lanterneau, j'ai mis ça aussi. Donc j'espère que ce ne sera pas encore une erreur que de mettre deux cols différentes. J'ai pris le risque. Et tant pis, si ça refaire, euh, je referai. Et... C'est pas grave, <rire> je me reprendrai la tête. Donc euh, je peux ramener ça. Je peux ramener l'âme du petit cutter que j'utiliserai pas. Il m'en reste une qui est assez longue et voilà, je m'en profite, J'en je, rachèterai plus tard. Et, oups <rire> Bah, il n'est pas abîmé, il est pas sale, je fais de mal à personne, non Bon, bah En attendant, il est 16h30, à midi et demi, je me suis dit, allez, je fais ça vite fait avant de manger. Et forcément, bah, je n'ai pas encore mangé. Je sais pas si ça vous le fait, dites-moi dans les commentaires, mais moi, à chaque fois que je vais entamer une tâche comme ça, je crois que je vais, je vais mettre 10 minutes, alors que c'est un truc qui prend 3 heures à faire mais à chaque fois je suis persuadée que dans 10 minutes c'est fait, c'est torché quoi et j'apprends pas hein. à chaque fois toujours, toujours depuis un an et demi que, que j'ai commencé l'aménagement depuis deux ans même toujours, je crois que je vais mettre 10 minutes à faire un truc qui prend deux jours <rire> je sais pas c'est pas normal quand même je vais clôturer ce vlog euh, Lanterno ici, j'ai terminé normalement, il y aura plus qu'à tester sous la pluie mais ça je vous ferai un retour plus tard parce que je vais pas aller le passer au carwash aujourd'hui, quoi. Il y a des oiseaux mais trop mignons ici. J'ai un téléphone un peu limité mais j'adore. Et puis reste là, ils s'en foutent. Malgré les chats. Trop mignon. C'est quoi ça d'ailleurs, si vous savez Je veux bien savoir ce que c'est comme oiseau. Oui à part ça, <rire> tout ça pour dire que les réparations du lanterneau c'est terminé Dans les prochains jours il va me rester quelques trucs à réparer euh, Ce que je vous disais au début du premier vlog euh, J'ai des aimants de placard à réparer J'ai déjà réparé la chaîne euh, ici en fait Je sais pas, la chaîne qui est ici Il euh, y, y en a deux en fait Et celle du fond là-bas elle s'était craquée donc je l'ai revissée. J'ai mis une petite une petite, euh, une petite euh, rondelle et puis je vais fabriquer une petite marche pour euh, Litchi parce qu'en fait euh, la... je suis obligée de lui mettre le carton là parce qu'en fait la banquette elle est trop haute pour elle. <rire> du coup euh, elle finit par réussir à monter à chaque fois mais c'est une vraie galère. Et euh, j'ai pas envie de la faire vieillir prématurément, quoi, qu'elle s'abîme à faire des sauts comme ça plusieurs fois par jour. Donc je vais lui créer une petite marche qui se dépliera de la banquette. Donc euh, je vais faire ça aussi tant que je suis là. Euh, j'ai plein de petits trucs. Je, je, en fait j'ai une liste qui est énorme. J'ai trois pages d'un carnet qui est rempli par une liste de choses à faire et à réparer dans le van. Mais j'en ai jamais un qui sort dans la tête. quoi. Heureusement que je note hein voilà, donc il y aura encore un petit peu de contenu, je sais pas encore si je vais filmer tout ça ou si je vais juste me concentrer dessus et le faire vite fait. Mais voilà, les réparations du lanterneau c'est fini, le bricolage non. Je sais pas si euh, on remarque dans le dernier rush que j'ai tourné là, on voit euh, l'ichi qui s'énerve derrière moi, qui s'excite et qui va absolument sortir et je comprenais pas pourquoi. Voilà ce qu'elle a vu. Tu bouges pas, Litchi. Un petit nérisson. Regarde ce petit bébé. Alors, bah non. Tu le laisses. Non. On le laisse le pauvre petit bébé. Allez ta maman, mon petit cœur. Ah oui. Je partir mon petit cas. allez fine. Moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo